Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la mise en peinture du SLA EVIA PC54 de chez Miniard au 1.35e. Comme à mon habitude, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer et de partager quelques petites astuces et techniques de base de mise en peinture et de vieillissement qui vont vous permettre de mettre vos maquettes en valeur. Pour commencer, je vais mettre du liquide masque avant de commencer la, la mise en peinture, histoire de protéger euh, les deux optiques. Ensuite, je vais commencer avec de, du primaire AK, donc prêt à l'emploi, pas besoin de le diluer, à venir protéger l'intégralité de la maquette. J'ai appliqué sur la maquette du métal primaire sur toutes les parties en photo découpe et les parties que j'ai refait, notamment le système de verrou en cuivre, etc., toutes les pièces en métal. Maintenant, je vais venir faire un pré-ombrage avec euh, du moins un éclairci avec du blanc de chez AK. Donc j'éclaircie, euh, j'ai pas un zénithal bien particulier avec euh, soit on va dire un sens euh, du soleil, euh, tout ça c'est vraiment euh, général. Donc je viens faire un éclairci général sur toute la maquette, sur les parties les plus exploitées. Le haut de la tourelle et plein d'autres parties comme ça pour avoir un légère, une légère contrainte de couleur après avec la couleur de base. Maintenant je peux enlever la bande cache, j'avais mis de la bande cache pour protéger le moteur, j'avais découpé ça au scalpel proprement, mais pour peindre la totalité, euh, le, blue et est là. le bleu et c'est là, il vaut mieux fermer euh, donc, euh, le cache moteur avec les trappes, etc. voilà donc là la peinture est bien sec maintenant on va pouvoir passer au bleu SLA donc c'est du bleu SLA de chez AK dans un premier temps je viens commencer à traiter le, le dessous ça me permet euh, bah, d'une part d'en profiter voir si l'aérographe est fluide et si tout va bien et de switcher sur les autres, euh, sur les autres éléments comme les roues et ainsi de suite comme ça je peux revenir après sur le dessus quand on remplit la maquette on évite on passe juste un voile ou deux mais on n'insiste pas sur les parties qu'on a fait en blanc, toutes les parties en blanche pour pas enlever et gâcher ce, ce reflet ensuite avec donc, du bleu SLA et du blanc ivoire de chez Model Color et un peu de Ciner de, de chez AK on va dire pour une goutte de blanc pour trois gouttes de, de bleu SLA et deux petites gouttes de Ciner, la dilution est parfaite la compatibilité des, des deux couleurs de chez model color et ak avec le Sinner, il n'y a aucun problème c'est très très fluide et en plus elle sèche moins vite que que la model color seule. alors là j'en profite pour venir faire tous les rivets les dessus des charnières les rivets les poignets et autres tout ce que je peux faire ressortir en zone on fait ressortir comme ça après quand on va venir faire les traiter les jus ça va bien mettre en valeur tous ces reflets là je viens aussi traiter quelques parties du haut des, euh, des servantes donc c'est une, une opération qui est très longue mais euh, qui donne énormément de, de charme à la maquette et surtout un relief Avec un morceau de mousse que j'ai découpé d'une éponge, je viens commencer à faire les, les premiers signes d'usure sur les parties les plus vulnérables du blindé, notamment toutes les arêtes, etc. etc. Alors Ensuite, en second, avec la couleur German Camo Black Brown, c'est une très très bonne couleur aussi pour faire des, érayures, des rayures pour les couleurs qui sont très vifs sur les blindés, notamment la couleur du bleu et c'est là ou des verts très très clairs. Donc même opération, là ce que j'ai fait, j'ai recoupé l'éponge en forme de biseau, donc un peu plus plate pour être un peu plus précis. Et donc je viens faire du chipping et on vient repasser sur euh, la zone qu'on a fait juste avant donc le bleu et là un peu plus clair donc là on se rend pas bien compte en réalité avec le, le focus mais vous allez voir sur, sur les étapes d'après euh, c'est vraiment c'est un bleu euh, c'est vraiment un bleu et là seulement avec le tapis vert ça a du mal à, à un focus on a l'impression que c'est un peu un gris euh, gris euh, gris blanc quoi, en fait on a l'impression que c'est resté bleu donc pareil c'est assez long, mais il faut être un peu plus fin. Alors je le fais à l'éponge et j'ai fait quelques érayures aussi au pinceau. Et en général la maquette là je l'ai traité comme ça. Voilà le bleu en réalité, hein, c'est une fois qu'il y a la main derrière, on focus un peu mieux. Donc les roues ont été traitées pareil et j'ai repris toutes les lignes euh, et la gomme, on va dire, des roues au pinceau. Donc avec du noir euh, du noir pur, j'ai repassé toutes les lignes. A partir de à ce niveau là, je viens commencer à protéger la maquette. Donc là j'utilise un vernis euh, à base d'eau de chez Valero. Je le dilue un tout petit peu mais euh, vraiment très très léger avec un petit peu d'eau sinon en général euh, il passe quand même bien dans, dans l'aérographe donc je viens commencer à protéger l'intégralité de la maquette tout je suis parti avec une aiguille de 0.5 et je mets un peu plus de pression dans, dans mon compresseur en général parce que sinon ça a quand même du mal à passer et euh, du coup euh, voilà je dois être à, à peu près à un bar euh, proche l'ai peut-être des 1, 1 bar 6, mais bon, voilà, ça me convient comme ça. Là, je l'ai réglé euh, comme ça, et ça passe très bien. En troisième, maintenant je vais venir faire l'étape des ombres. Alors pour ça, j'utilise souvent des huiles. J'aime beaucoup travailler mes, mes jus à l'huile euh, malgré euh, tous les, les nombreux, euh, nombreuses marques sur le marché. Donc je viens traiter ça avec du White Spirit de chez Aka. Et on vient commencer donc à traiter tous les creux du véhicule donc c'est aussi c'est une étape qui demande un peu de temps et parfois, euh, ça m'arrive aussi bah, de revenir euh, une fois sec, de revenir faire un, un petit jus pour foncer euh, avec la même couleur pour euh, venir foncer un peu plus euh, certaines lignes si vous débordez avec du white spirit propre à côté on rince bien et on vient repousser les pigments ou absorber les pigments sur le pinceau pour retirer le surplus. Donc voilà le résultat après cette première partie de, de vieillissement. Donc une fois que j'ai fini les jus, etc. que c'est bien sec, j'ai repassé un voile très fin de vernis mat par-dessus pour revenir protéger la, le, les pigments. Avec de l'US Tank Crew de chez Valero, je viens faire les, les manches en bois de, de la pelle et les accessoires, manche du marteau et d'autres petits détails avec une autre couleur un peu plus foncée, les sangles d'attache, etc. Après avoir peint toutes les armes et les détails, je viens commencer à mettre l'armement en place avec une mine de crayon. Je viens frotter donc sur l'arme pour donner un petit rendu, un relief euh, d'usure du métal. Après, vous pouvez aussi utiliser du gunpowder qui est euh, très très bien aussi pour ce genre de, de choses. Et là, je l'ai travaillé avec euh, une mine de crayon ainsi que les pelles. Donc pour les pelles, euh, voilà, le fait que la mine soit taillée, euh, c'est pratique, c'est plus précis. Maintenant avec de la poudre et des pigments, donc c'est de la poudre AK Watering Plaster Base et des pigments de couleur euh, on va dire syrien, des pigments qui se rapprochent plus de la poussière euh, de la terre de Syrie. Donc je vais en faire un mélange des deux et on va venir traiter le dessous et le châssis du blindé. maintenant avec un pinceau propre et euh, des pigments je viens commencer à positionner des pigments on va dire dans le bas du véhicule avec du fixateur de pigments je viens commencer à jouer avec les pigments Ou vous pouvez aussi le travailler différemment d'abord mettre le produit et ensuite positionner les pigments par dessus donc bien bien recouvrir quand même faut pas hésiter à en mettre et une fois que ça commence vous avez mis vos pigments donc bien positionnés sur le fixateur. Vous soufflez un bon coup, histoire d'enlever le, le surplus. Après, vous pouvez les travailler euh, différemment. Vous voyez là, je veux que ça soit concentré autour de la tourelle. Donc, je viens juste avec du fixateur de pigments travailler l'endroit où je veux que le pigment soit positionné. Les pigments, je viens les répartir. Je viens jouer un petit peu avec. Et On enlève le surplus à la fin. Une fois qu'on souffle un bon coup, vous pouvez après continuer à les travailler avec un pinceau sec. Tant que le fixateur n'a pas encore tiré, vous pouvez vous amuser à, à concentrer les pigments. Avec un coton et du sineur, je viens euh, modeler le surplus des pigments que j'aurai en trop et les repositionner. Mais il faut faire très attention car c'est très agressif, c'est un peu plus agressif, donc euh, pour ne pas effacer la peinture et le reste, il faut y aller euh, tranquillement. Maintenant, avec du jaune de Naples vert, du vert permanent clair et de l'ocre orangé, on va venir traiter la tourelle, les servantes de la tourelle. Avec du White Spirit de chez Aka, je viens commencer à faire fondre le tout, positionner les pigments et les coulures de rouille d'effet oxyde. Je peux aussi venir travailler un petit peu en bas. Une fois bien dilué. Un mélange de pigments et de coulures qui fait euh, très réaliste. Voilà les amis, la maquette terminée. Une fois euh, qu'on fignole un petit peu tout ça travailler un petit peu encore à l'huile sur les côtés repositionner quelques petits pigments faire des variances de couleurs voilà le résultat merci d'avoir vu cette vidéo j'espère que cette vidéo va vous aider si tu t'es pas abonné n'hésite pas à t'abonner et partager et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao les amis